Vous n'avez pas peur, mais Eh bien, je trouve qu'il est très difficile de vivre euh, convenablement en étant, <rire> en étant à peu près normal. <rire> Et puis, euh, essayer de comprendre euh, ce, tout ce qui nous entoure. Et puis voilà, c'est tout. Euh, vous êtes euh, venu voir euh, des petits vieux, mais on n'est pas si vieux que ça. Il y a des moments où on s'amuse, il y a des moments où l'on rit ensemble, et il y a des moments euh, où on pourrait avoir peur, mais on n'a pas peur parce qu'on est tranquille. Bien sûr qu'on n'a pas euh, toute la vérité, toute la visibilité qui nous attend. Pour vivre heureux, vivre en coucher. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on fait quelque chose, on dit, de vivre, de se retrouver, mais sans cœur. Vous voulez dire quelques phrases aussi devant la caméra Non, je dis que j'écoute, c'est déjà pas mal. Vous désirez rentrer, madame Osez le passage. On ne perd pas son temps ici. La vie est courte, la vie est longue, mais la vie vaut la peine d'être vécue, d'être vécue. Regardez-nous. Ne nous éternisons pas ici. L'avenir est devant nos yeux. Nous n'allons quand même pas monnayer la sagesse. Ce n'est pas que nous soyons vieux, c'est le temps qui est vieux. La Corse, c'est l'île de beauté. Il faut tâcher de passer par-dessus ou à côté pour quand même euh, arriver là où l'on veut. Il faut se retourner, oui. Je suis trop vieille pour le mensonge, mais pas pour la vérité. Si on veut avancer, il faut savoir faire sauter les verrous, je crois, de temps en temps. Il faut bien rester de temps en dit d'être vieux. Ah bon Oui. Ce n'est Mais... pas que nous croyons vieux, c'est tant temps qui est lieu. Voilà. Mais on apprend toujours quelque chose, je crois. Mmh. Mmh. Même si on est sur une voie un peu rétrécie. quest ce que ça peut dire ça? Vous voyez? On ne voit pas le chien. Ça peut dire rien. Hein, on ne voit pas le chien. Oui, parce que le montre, elle a. La... Ah, d'accord. Mmh.